et bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors aujourd'hui on va parler de l'âge idéal pour être prothésiste angulaire Alors tout d'abord, il n'y a pas du tout d'âge idéal, c'est ce qu'il faut, euh, ce qu faut se dire tout simplement puisqu'il y a des personnes euh, qui ont 17-18 ans qui intègrent la formation et qui réussissent très très bien. Mais il y en a également d'autres qui ont plus de 50 ans, même plus de 60 ans, qui intègrent la formation parce qu'elles ont envie de faire quelque chose qui les passionne. Elles ont travaillé toute leur vie pour avoir un, un travail alimentaire, donc qui va juste payer les factures et tout ça, mais pas un travail passion. Et elles ont envie de changer et même maintenant qu'elles sont à la retraite elles ont envie de faire autre chose et donc si c'est votre cas même si vous avez 60 ans ne vous inquiétez pas il n'est jamais trop tard pour faire quelque chose qu'on aime ça permet d'arrondir les fins de mois ça permet de rester en contact avec des gens de communiquer d'être de, voilà dans, dans cette ambiance, moi, moi j'adore l'ambiance avec les clientes où, où elles racontent leur vie ou des fois elles ramènent des petits biscuits ou voilà il y, y a toujours quelque chose de nouveau, on apprend des choses et puis si on est un petit peu curieuse c'est toujours un peu intéressant aussi de, de connaître des choses sur la vie des autres, bien sûr hein, on, on partage pas les infos mais, mais c'est voilà, bien je trouve d'avoir ce contact fort avec, avec les clientes et puis de, de voir qu'elles reviennent, qu'elles recommandent votre travail à d'autres personnes ça permet également de se dire bah, je vaux quelque chose. J'arrive à faire un métier qui non seulement me plaît, qui est créatif, qui me permet de m'épanouir, mais en plus de ça, en face de moi, il y a des personnes qui sont heureuses de ce que je leur fais, qui me remercient et voilà, rien que d'en parler, j'ai la chair de poule parce que c'est juste mais génial de, de se sentir tellement valorisée, tellement, tellement heureuse de faire quelque chose qu'on aime. C'est un métier qui est, qui est artistique, où on peut sans cesse évoluer parce qu'il y a tout le temps des nouvelles techniques qui sortent euh, qui va pouvoir euh, nous permettre ben, déjà de non seulement avoir soit un con revenu complémentaire, soit carrément d'en vivre. J'ai des élèves donc j'ai des témoignages, n'hésitez hein, pas à aller les voir, euh, qui m'ont dit ben voilà moi je travaille jusqu'à 17 heures euh, tous les jours mais euh, je me dégage 2000 euros de salaire. J'ai envie de dire c'est pas mal du tout quand même. <rire> enfin voilà même de, de voilà, de revenus nets, donc, euh, donc moi je trouve que c'est vraiment très très très bien, euh, d'ouvrir une micro-entreprise, c'est pas trop compliqué, on en parle d'ailleurs dans la formation de base et perfectionnement, euh, qui est très très complète, puisqu'on va voir également toute la partie clientèle, comment développer, fidéliser la clientèle, on va voir comment euh, faire des belles photos pour mettre sur Instagram, comment, euh, bah, bien sûr, un... Hein, ce qui est euh, pratique là on voit énormément de choses et bien sûr toute la théorie mais en plus de ça j'ai rajouté une petite partie aussi euh, sur, euh, sur comment devenir une personne qui réussit donc comment prendre sa place de leader donc dans cette formation là j'arrête pas de rajouter du contenu à la base il y avait 17 modules on est à pratiquement 50 modules je crois environ 150 vidéos enfin c'est juste un truc de fou elle est énorme cette formation euh, donc euh, si vous voulez en savoir plus d'ailleurs vous pouvez aller sur sur le site pour, euh, pour regarder. Hein. Le but c'était vraiment pas que, que je vous parle de, de la formation dans cette vidéo, c'était vraiment vous dire que si vous avez cette peur euh, de vous dire je suis trop jeune je suis trop âgée ou alors je vis dans un endroit qui n'a peut-être pas assez de potentiel trop petit village ou des choses comme ça en fait souvent c'est des croyances limitantes qui vous empêchent euh, de réaliser votre projet parce que d'une certaine manière vous avez peur de le faire donc vous euh, vous dites oui mais en fait non pour moi ça marchera pas parce que euh, moi je suis trop âgée, non mais moi ça marchera pas, je suis trop jeune j'ai pas d'expérience non mais moi ça marchera pas, hein. je suis dans un petit village <rire> je peux vous garantir que tout ça c'est pas la réalité si vous voulez vraiment vraiment vraiment faire ce projet, euh, c'est pas âge qui vous empêchera, c'est pas le village où vous êtes, ou la, au contraire la très grande ville avec plein de, de, euh, de concurrence qui vous empêchera de le faire. Les gens, il faut bien savoir une chose, ils viendront pour vous, pour votre personnalité, pour votre service, pour les poses originales que vous allez faire, pour toutes ces choses là. Donc l'objectif ce sera de trouver des solutions à chaque problème, puisque pour moi je suis persuadé à chaque fois, hein, c'est comme ça, il y a une solution à, à chaque problème. Donc, euh, même les problèmes peuvent se transformer en opportunités. Et moi, c'est ce que j'essaye toujours de faire, de euh, transformer le plomb en or, finalement. Hein. On, on joue un peu à l'alchimiste. Et du coup, ben, si le fait euh, de vous dire, ben, je suis trop âgée, c'est un problème, ben, dites-vous, ben, peut-être que les personnes de, de, cette, de cette tranche d'âge-là, de 40 à 60 ans peut-être, euh, seront plus en... Euh, se sentiront plus à l'aise euh, d'être face à une personne à peu près de leur âge que face à une petite jeune qui débute, et au contraire si vous êtes très jeune, peut-être que vous allez plutôt euh, viser une clientèle qui va être peut-être plus dynamique, qui aime peut-être vraiment les choses euh, hyper modernes hyper, euh, voilà, pose insta euh, pose pinterest, tout ça, et donc vous allez peut-être plus diriger votre stratégie vers ces personnes là, mais aussi toute la stratégie de l'entreprise donc euh, c'est-à-dire euh, ben, la décoration de la pièce, la musique que vous passez, enfin tout et, et en fait ce qui est génial c'est que vous pouvez créer votre univers, vous pouvez créer euh, vous pouvez transmettre en fait ce que vous êtes, ce que voilà, vous pouvez, si vous aimez les ongles longs ben voilà, vous, vous spécialisez dans les ongles longs vous faites principalement ça et vous faites toute votre communication autour de ça si vous aimez les, les poses très naturelles très, très courtes, euh, voilà mais vous pouvez faire des très très belles poses sur ongles courts, hein. Jennifer elle fait des poses magnifiques euh, sur ongles courts, vraiment euh, quand vous faites bien une pause même si on vous le court elle va être très très jolie d'ailleurs je vais vous mettre quelques photos de, de pause de mes élèves à la fin de cette vidéo pour que vous puissiez voir hein, ce qu'on peut faire et, euh, et donc du coup le message principal de cette vidéo puisque comme d'habitude je parle de trop c'est euh, ne laissez pas une de vos peurs une de vos croyances dicter la suite des événements ne laissez pas votre peur vous dire tu n'y arriveras pas parce que tu es trop jeune, trop âgée, pas au bon endroit. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à liker, à, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis, euh, pour ma part, bah, je vous dis un grand merci de suivre mes vidéos. Et je vous dis à très bientôt. Bye